Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu par-dessus tous les traits. 91, 91 nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 91 nous lisons la parole du Seigneur que le Seigneur soit béni également pour une année de plus qu'il a accordé à notre frère Jonas, c'était le, le le vendredi 15, que le Seigneur soit réellement béni pour cela, mon enfin, frère Jonas un très très bon anniversaire à toi que Dieu soit réellement béni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 mais ton espoir en l'éternel. dans la joie de pouvoir nous retrouver avec ce peuple qui à toi mon sauveur que tu sois vraiment glorifié et béni encore aujourd'hui oh Dieu tu nous as accordé la joie de pouvoir entendre aussi des témoignages aussi pétibissants des chants et des cantiques pour ce que toi tu as fait béni sois-tu encore pour tout ton peuple encore assemblé dans différents endroits dans différents pays père différentes contrées mon bien-aimé Père Saint-Dieu oh aujourd'hui encore nous voyons combien tu es en train de pouvoir agir Père dans tous les contrées où ton peuple se trouve, mon béni de ma personne. Tu es vraiment le Dieu de ta parole, mon roi. Nous te remercions parce que nous voyons que réellement que ce que tu as déclaré, tu veilles sur cela, père. Sois vraiment béni et glorifié encore, Père. Merci encore pour ton peuple rassemblé en cet endroit et qui sont venus vraiment des à différents endroits, béni, Père, afin que, ensemble nous puissions avoir la communion autour de ta parole, Père, et allégresse dans ta maison à toi pour réellement élever ton nom encore. Chanter et glorifier tes offers, mon bénémoine, Père du puissant Proclamer ta grandeur encore, Père Saint-Dieu, de ce que tu as toujours été pour nous, Père. Merci encore pour les chants et les cantiques qui ont été chantés en cet endroit, Père Saint-Dieu. Merci encore pour le cœur. Qui s'est aussi élevé encore vers toi, père, tu et avec autant de joie, mon bénévole Père Saint. Merci encore pour le pardon de nos péchés, mon bénévole Père Dieu. Merci pour nos enfants que nous voyons chanter ta gloire avec autant de joie. Que ton nom soit béni, notre Père et notre Dieu. Nous invoquons ton nom, parce que nous avons tellement besoin de toi encore aujourd'hui, Seigneur, pour nous parler, pour nous conduire encore davantage, mon roi, Seigneur, pour agir encore davantage, parce que les dieux qui confirme ta parole à toi, bénévole Père Dieu, puissions encore avoir ce soutien sur ce coup, Père. Sois béni, glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni, qu'il soit exalté et glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, en nous rappelant aussi toujours ces paroles que cet homme de Dieu pouvait dire qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous désirons vraiment du fin au fond de notre cœur être dans la maison du Seigneur, que plutôt qu'ailleurs, car c'est là aussi que le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous parle, le Seigneur aussi nous, nous façonne, comme la Bible le dit, et certainement que le jugement commence donc par la maison de notre Seigneur. Nous voulons nous tenir dans sa présence pour que lui puisse réellement nous instruire et qu'il puisse aussi effectivement aussi nous, nous tailler à, à cette image dont il a eu à pouvoir réellement aussi dresser aussi devant nous parce que il est vraiment aussi le grand potier et il sait réellement aussi comment travailler pour que nous puissions atteindre c'est donc pour lequel il nous a réellement aussi appelé. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Et c'est une joie, une reconnaissance au Seigneur de pouvoir vous voir, que Dieu te bénisse ma sœur, de voir encore euh, ce matin. Je crois que vous avez eu aussi euh, la joie, l'allégresse, de voir aussi nos deux sœurs qui sont venues donc de royaume et, et qui ont fait le voyage tellement... Vous les avez vues oui, Que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Pour notre sœur Marie-Christine, c'est bien la première fois. Et aussi, ce qui est extraordinaire, pour notre sœur... Et vous l'avez vu ici ok Pour notre Pardon vous l'avez vu, hein? Pour notre sœur Marie-Christine. Et... Oui. Ma sœur Marie-Christine et ma sœur Daniel, vous pouvez venir devant comme oh, ça, on ben vous là, voit. Là, là, là. Je pense que comme ça. Que Dieu vous bénisse. c'est merveilleux. oh là là, ma sœur Daniel, vous la voyez comme vous la... C'est elle qui a eu à pouvoir parler à notre sœur Marie-Christine et qu'elle a eu à pouvoir. C'est grâce à cette sœur que vous voyez ici. Que vous voyez ma sœur Marie-Christine. Et alors, elle se sont rencontrés juste sur un banc. Et comment Dieu a poussé ma sœur Marie-Christine à s'asseoir sur le banc, sur le banc aussi, où s'asseyait aussi notre sœur. C'est là que Dieu a fait l'histoire. Nous remercions vraiment Dieu et comme vous la voyez ici, notre sœur Marie-Christine, effectivement, c'était la première fois, je pense, pour elle, de prendre l'avion, pour venir ici. Pour venir ici. Elle a dit, c'était son baptême de l'air. Que Dieu, que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur Daniel. Vous savez toujours comment vous l'aimez, non? Elle est toujours là. Elle aime chacun de vous tous. Nous allons remercier les Seigneurs pour eux. Tendre Père, et précieux sauveur, nous vous disons merci de tout notre cœur pour la grâce et la joie que nous avons d'avoir notre précieuse Sœur Daniel, mon Père, qui te sert de tout son cœur. Et voilà combien par elle tu attires encore davantage, mon Roi, tu as tiré notre Sœur Marie-Christine. Oh Dieu qui aussi t'aime aussi et qui désire tant d'encourager encore dans sa vie pour ce que toi tu connais le besoin de son cœur. Merci vraiment Père de cet amour que tu nous as témoigné Père au oh Dieu que pour la première fois elle a pu prendre l'avion Seigneur, venir dans ta maison à toi mon roi. Tu es le Dieu de ta parole à toi mon béni, des personnes Dieu qui récompense, qui agit aussi Père. Que tu la bénisses, que tu la soutiennes, mon béni, mon Père, que tu ne sais que son cœur désire aussi à notre soeur, Daniel Persin. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom parce que tu es réellement notre Dieu qui conduit ton peuple, Père. Car nous avons ainsi pris, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et, et ils sont encore avec nous jusque vendredi prochain. Donc chacun de vous, si vous les invités, ils sont donc à vous. Hein. Et vous verrez donc avec les diacs certainement que Dieu vous bénisse. Nous, disons que nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi avoir ce privilège d'être dans la maison de notre Dieu et de pouvoir voir aussi l'amour que le Seigneur, notre Dieu, déploie aussi à un autre endroit pour aussi nous conduire, pour aussi nous, nous enseigner, aussi pour nous, nous tailler, en fait, pour nous façonner, afin que nous puissions réellement correspondre à, à cette image. Il faut réellement que nous reflétions l'image pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, nous a réellement aussi appelés. Il ne nous a pas laissés ainsi pour que nous puissions nous, nous débrouiller nous-mêmes ainsi de suite. Non, non, non, non, non, non. Il a fait la promesse d'être avec nous, effectivement, tous les jours jusqu'à la fin de temps. C'est à nous, effectivement, de pouvoir aussi saisir, effectivement, aussi la grâce que Dieu nous, nous a accordée pour que... Il, nous puissions le laisser, lui donner effectivement cette latitude, de manière à ce qu'il puisse sentir aussi le bienvenu pour pouvoir agir effectivement, en fait de pouvoir nous façonner comme il le veut. Nous voyons que dans l'âge de l'Odyssée, donc l'âge dans lequel nous nous trouvons, il n'est pas beaucoup aimé en fait. Il est à la porte, c'est donc comme l'Écriture le dit, et il est rejeté par ceux qui prétendent effectivement l'aimer, qui prétendent effectivement croire en lui, effectivement. mais il est donc à la porte, et il dit donc, je frappe, je frappe, je suis rejeté, la porte, est, est là, évidemment, pour, on m'a fermé la porte, Il ne veut pas que je rentre, mais je frappe, c'est lui qui entendra ma voix, il faut que celui-là puisse entendre parce que lorsqu'on l'a rejeté, alors c'est beaucoup de bruit qu'on fait, des choses qui se passent effectivement à l'intérieur. On ne veut même pas prêter attention à lui parce qu'il il, il est une personne qui dérange beaucoup. Et c'est pour ça qu'on on, l'enferme effectivement à, à l'extérieur. Ben, il est à l'extérieur en train de pouvoir frapper ou qu'à un certain moment, quelqu'un qui, dans le bruit, dit « Mais écoutez, mais il y a trop de bouche, je vais un peu un peu, peu bouger un tout petit peu, et puis bon, qui, il entendrait quelqu'un qui frapperait, et qui entendrait simplement la voix dans le bruit qu'il y a là-dedans, effectivement, il va dire « Mais tiens, mais cette voix-là, c'est comme si... » Alors il pourra dire « Mais je vais ouvrir pour quand même laisser entrer et voir maintenant ce qu'il va me dire. » Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide Enfin, que nous puissions être conscients de notre engagement dans les choses qui concernent le Seigneur, que ce n'est pas un, un jeu dans lequel nous sommes en train de pouvoir entrer, pour pouvoir continuer à pouvoir jouer. Non, c'est quand même quelque chose de réel. Vous savez, si vous voulez jouer, il y a des lieux de sport. Il y a des endroits où vous pouvez faire ce que vous voulez parce que c'est prévu pour cela. Mais quand on veut la vie, il faut qu'on sache qu'il y a des endroits pour cela. Et que le Seigneur notre Dieu, qu c'est-à-dire que nous prenons une disposition tout à fait différente parce que nous sommes conscients effectivement de, de l'endroit dans lequel nous nous trouvons et de selon pourquoi nous, nous nous trouvons effectivement aussi. Et vous, quand nous parlons de cela, nous comprenons comme je parlais aussi à, à ma soeur Marie Christine, je dis c'est quand même particulier de pouvoir de voir comment Dieu a agi effectivement dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Comme la Bible dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, hein, il les a aussi prédestinés. Voyez-vous, et Dieu ne fait jamais d'erreur en fait dans sa façon de faire. C'est pour ça que nous pouvons regarder avec assurance et certitude que le Seigneur, notre Dieu, pendant que les gens font ce qu'ils veulent faire, effectivement, et continuant la religion, il est en train de pouvoir appeler un, un, un. Alors, nous qui euh, nous regardons selon notre, avec notre religion, nous ne le voyons pas, en fait. Et si réellement Dieu nous ouvre les yeux, c'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre, c'est quand même extraordinaire de voir euh, cette main puissante de ces dieux, en fait, en réalité, comment il est agissant, effectivement, pour tirer effectivement euh, ce qui sont réellement à lui. Non seulement ici, euh, dans les pays voisins, mais même dans le monde, différentes contrées, différents endroits où vous entendez effectivement euh, les témoignages de la manière dont Dieu a eu à pouvoir saisir pour pouvoir réellement s'y ramener et positionner effectivement euh, la personne dans les choses. qui. Pourquoi est-ce que le Seigneur le fait ainsi Nous le répétons toujours comme nous le disons effectivement que nous sommes vraiment au temps de la fin. C'est devenu une formule en fait. Mais nous ne sommes pas conscients quand nous disons que nous sommes vraiment à la fin de temps. Parce que si nous étions conscients, nous verrons que nos attitudes, effectivement, notre façon de considérer les choses, effectivement, et nous-mêmes, nous prendrions d'autres dispositions, effectivement, en rapport avec l'état dans lequel nous nous trouvons. Et aussi, c'est quand même douloureux et triste de voir combien l'homme que le Seigneur a ouvert les yeux devient lui-même aveuglant. Alors que, par la grâce du Seigneur, nous avons quand même eu à pouvoir entendre qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Dieu ne ment jamais, Dieu a fait paraître effectivement la lumière, et nous sommes conduits par cette lumière, pour que réellement, que nous puissions voir effectivement les choses comme le Seigneur a voulu. C'est une grâce, en fait. Nous ne l'avons pas cherché, Mais lui, il s'est donné la peine de nous chercher, en fait. Alors, et, et, et, il, est, il est vraiment un Dieu parfait, parce que, il, il, comme je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait, qui dit que lui dit de lui qu'il il reste fidèle malgré notre infidélité. C'est ça qui fait la nature de Dieu, en fait. Son nom est fidèle. Donc, il reste fidèle à ses principes à ce qu'il a eu à déclarer, effectivement, et, et c'est pour ça qu'il veille sur sa parole. Il avait raison quand il avait dit à Jérémie, « Que vois-tu » Il avait raison, notre Seigneur, il a toujours raison. Jérémie dit, « Mais je vois les bras, elle m'a dit, « Mais tu as bien vu, parce que je ne veille pas sur la personne, mais je veille sur ma parole, que son nom soit béni. » En tout cas, c'est un Dieu qui mérite le respect. Qui réveille sur sa parole. Tu t'occupes pas de sa parole, mais lui s'occupe de sa parole. C'est pour ça que connaissant l'histoire, connaissant le plan, plan qu'il avait nous déployé, comment le diable allait faire des choses, il a déclaré d'avance et la lumière paraîtra. Nous le remercions, notre Dieu qui est omniscient. Hein, potent, effectivement, et pour qui en réalité. C'est pour ça que nous ne devions pas être de ceux-là qui jouent aux chrétiens, de ceux-là qui jouent. Oui, quand nous étions peut-être des pentecôtistes, des presbytériens, pente de ceux-là, on pouvait jouer des rôles, en fait, cela. Mais là que Dieu nous a ramenés à prendre conscience. Et puis, il dit à ses disciples, il dit, mais, mais c'est à vous il vous a été donné. Je crois que ces hommes, quand ils tendaient cela, ils étaient heureux. Et puis, il leur dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez. ce que le Seigneur leur a ouvert les yeux pour qu'ils puissent arriver à pouvoir voir, effectivement. Alors, la crainte, le respect et la considération devaient être des choses qui devaient faire partie, effectivement, de... La vie, de la marche, effectivement, du peuple de Dieu. Je crois que c'est ce que nous devons croire et réaliser aussi pour que nous puissions aussi mm, reconnaître qu'effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment bon, il ne nous a pas laissé de côté. Ce que, alors que nous ne pensions pas être autant marqué de Dieu, Dieu est venu effectivement nous chercher dans le bon but. Et c'est toujours comme ça. Jamais l'homme n'a cherché Dieu. Jamais l'homme n'a cherché Dieu. Vous me dites, moi j'ai cherché, non monsieur Jamais l'homme n'a cherché Dieu Moi je fouillais Dieu Vous vous fouillez Dieu Oui, Personne, d'ailleurs jusqu'à ce jour Frères et sœurs, soyons oui, sincères Est-ce que vous aimez vraiment Dieu Non, pas vraiment Faut pas me dire que nous l'aimons, mais pas vraiment Pas vraiment, parce que Si on est vraiment amoureux de lui Les choses seraient différentes Bien sûr, on l'aime un peu Parce qu'on est dans le besoin vous savez, on moins dans les besoins, et puis on l'aime un peu plus parce qu'on a peur. Mais cela, effectivement, mais il n'y a pas de peur dans l'amour. Quand on aime, on aime. C'est cela que nous nous devons arriver à pouvoir apprendre, frères et sœurs. Et, et, et puis, en plus, nous croyons, nous disons croyons que la Bible nous fait comprendre qu'il nous a aimés le premier. Malgré que nous avions simplement de de mépris à son endroit, de réger à son endroit, il nous a vraiment aimés. Ah oui, oui. c'est parce qu'il nous a aimés, effectivement, qu'en retour, nous avons maintenant. Et, et, et c'est cela que Chrétien nous fait, savoir que <rire> tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Pour arriver à pouvoir l'aimer comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'ait fait qui t'a dit, mais si vous, alors que je n'y pensais pas, mais s'il si n'avait pas fait ça pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je ne serais pas. Alors, vous aimez cette personne, parce que cette personne représente beaucoup pour vous. C'est-à-dire que quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous, alors qu'il ne vous demandait rien en retour, et en plus simplement, il le fait pour que vous puissiez avoir encore quelque chose de tellement meilleur, c'est-à-dire que, que vous ne mourriez plus. Donc, arriver à pouvoir comprendre que, nous, il a fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, pour que moi ici, je sois saint, que je puisse avoir aussi la vie éternelle, alors que je ne lui ai rien donné. Parce que, réfléchissons, soeur, vous qui regardez -être avec un peu de désinvolture, effectivement, qu'est-ce que vous et moi avons-nous donné au Seigneur pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Qu'est-ce que vous avez donné Qu'est-ce que vous avez... Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui donnez Regardez-vous, parce que... Euh, essayez de pouvoir réfléchir quand même. C'est pour ça Je l'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, que ce soit conscient, ce que vous comprenez. Dieu est tellement si bon, tellement si merveilleux, que malgré l'état de l'homme... Nous entendons qu'il a dit l'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. Je vous l'ai lu ici, non La Mathieu. L'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. Mais c'est toi-même qui te force le chemin. Toi, pas que Dieu. Non, il faut, il faut que, frères et sœurs, soyez juste. Soyez juste. Dieu est vraiment juste. Dieu ne vous a pas envoyé en enfer. Dieu ne vous envoie pas en enfer. Toi, frère, c'est toi-même qui te forces en faisant tous les efforts pour que tu ailles en enfer. Mais Dieu t'empêche. C'est pour ça qu'on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, pour pouvoir avoir un salaire, il faut travailler. Est-ce que vous suivez donc pour avoir un salaire, il faut travailler. Donc tu dois faire des efforts, tu dois travailler là-dedans, effectivement. Alors c'est ça le problème. Mais alors il nous dit que mais le don gratuit, là tu ne fais rien. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. Mon frère et ma soeur, même si on peut être si mauvais. Tu te forces, tu pour ne dire, Dieu pourquoi ceci m'arrive, mais le responsable c'est toi Dieu ne veut D'ailleurs, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, je pense que c'est il dit, il, dit, il, dit, il dit, mais Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience afin qu'aucun ne périsse. Aucun. Donc Dieu, Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Mais c'est toi, jeune homme. Mais c'est vrai cela. C'est toi, c'est toi qui forces le chemin pour aller à l'enfer. Parce que pour vous montrer encore combien il ne veut pas que l'homme ait un enfer, la parole de Dieu est encore prêchée jusqu'à aujourd'hui. Malgré la condition, malgré l'état. D'abord, regardez, frère, ça. C'est Dieu est tellement si bon. Alors que Sodome et Gomorre étaient tellement plongés dans le saleté, dans le péché, dans, dans tout ce que vous pouvez imaginer, vous le savez très bien. Il pouvait simplement, envoyer le feu c'était terminé, Mais il est lui-même descendu. Et il descend, effectivement, et, et comme vous savez, il est descendu, et puis c'est qu'Abraham qui qu le voit, qui dit, mais Seigneur, eh, ne passez pas le chemin, venez ici, asseyez-vous, je vais vous. Vous connaissez ce qu'il a fait, non et Il a lavé les pieds, il a donné la nourriture, effectivement. Et les Seigneur l'observait. C'est merveilleux, hein. Comme Dieu est bon dans sa façon de faire les choses. Ah. Abraham a fait tout ce qu'il pouvait faire, c'est de tout son cœur. Il faisait ça parce qu'il parce, parce, parce qu cherchait quelque chose d'avant. Non, non, non, non. En fait, c'est comme ça que Dieu avait fait d'Abraham. C'est ça, c'est la nature d'un élu, en fait. Un fils de Dieu, un élu, ne peut pas faire du bien à quelqu'un en attendant une contrepartie. C'est pour ça, c'est pour ça que je voudrais encore insister sur un point. J'ai entendu anniversaire, j'ai anniversaire à celui-ci, j'ai anniversaire à cela, vous connaissez non Alors s'il vous plaît, si vous êtes enfant de Dieu, quand vous vous donnez des cadeaux dans vos anniversaires, n'attendez pas que parce que je t'ai donné mon cadeau, alors toi, mon anniversaire, je t'attends. J'ai donné un gros cadeau. Et puis, quand mon anniversaire arrive aussi, aussi j'attends aussi de donner aussi un gros cadeau. Donc ça, ah Souviens-toi, c'est mon anniversaire. Hein? Donc, c'est-à-dire que moi, je dois penser je te donne le mien, mais le mien, ah, tu attends aussi en retour. Frères et sœurs, stoppés. Si c'est dans ce but-là, ça devient du paganisme. Non, mon frère, mais ça va créer des animosités parmi les frères et sœurs. Le jour de mon anniversaire, j'attends, Moi, le jour de ton anniversaire, j'ai dit joyeux anniversaire, tu l'appelles. Mais les jours de ton anniversaire, j'attends pour voir qui va appeler. Et puis si on n'a pas, que Dieu nous aide. Si on n'a pas appelé, nous sommes. Bonjour ma soeur. Oh, bonjour frère. Oh, mais nous étions bien avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? J'étais mal fait. Dis-moi dis qu'est-ce qu'il y a Nous sommes les quantièmes. Ah. Mais quantième Quantième, quantième. Parfois bah, on oublie les dates. Hein? Ah oui, ça arrive, mais euh, nous, nous sommes les quantièmes. J'ai dit, oh. pardon, sœur, quantième Je ne sais plus très. Tu es sincère, hein Il pense que tu fais la comédie. de Je dis, oh. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes dimanche pour les jours de la réunion. Mais il y avait autre chose spéciale prévue. Vraiment ah. Ah. Comment faire et, et tu ne te souviens pas les, les, les, les, les, les 24 novembre Je te donne exemple. Hein. Les 24 novembre. Mais c'est dimanche ici, les 24 novembre. Il euh, n'y a pas un autre événement de les 24 novembre. Tout ça, on t'amène pourquoi Pour penser à l'anniversaire. Vous, vous voyez, mon frère, ma c'est... C'est nécessaire parce que ça risque de devenir comme une prison. Et ça, ce n'est pas bon parmi le peuple de Dieu. Ça devient comme un esclavage. Bon, je, je dois préparer mon cadeau. Mon Dieu d'amour, que Dieu nous aide. Quand le juste fait quelque chose, il oublie. Il ne se souvient même pas. Et quand si toi tu attends que quelqu'un fasse parce que tu as fait ce que ce que tu as fait n'est même pas compté par Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, frère et sœur. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on comprenne. Ne tombons pas dans les pieds de l'ennemi. Et Dieu nous accorde cette qui nous a dit, effectivement. Donc, donc nous comprenons effectivement que Abraham, lorsque il donc était donc assis sur le chaînes de Mamré, là. Ah, il était en train de voir penser aux choses de Dieu, mais il ne pouvait pas s'y attendre que pendant qu'il était là. Et, et voyez-vous, c'est toujours quand même merveilleux, frères et sœurs, de voir comment Dieu fait les choses. Et ça, c'est pour le peuple de Dieu, pour qu'il comprenne. Vous vous souvenez qu'il y avait deux personnes sur le chemin de Maïs. Et Dieu te bénisse, mon précieux frère. Deux personnes. Alors posez-vous la, la question Mais de quelle conversation Vous étiez tenté de pouvoir parler C'est pour que quand même Vous, vous, quelles conversations Avez-vous tous les jours Votre esprit est constamment dans le croix Que Dieu nous aide Mon frère C'est un temps difficile Mais on doit revenir Aux choses que le Seigneur nous a données Et ça c'est nécessaire Sinon par, par, par les soucis de la vie, par les ceci et par les cela, nous allons manquer cela. parce ce que le Seigneur a dit, en fait Pas des problèmes à gauche, pas des problèmes à droite. Mais ceux-là, ils étaient aussi comme vous et moi, ayant des soucis de tous les jours. Mais ces jours-là, tout le problème qu'ils avaient, ça n'avait plus d'importance, parce que il y avait un événement qui était tellement important, parce qu'ils avaient aussi trouvé quelqu'un qui était leur assurance dans leur vie, en fait, plus de soucis, plus de problèmes, mais c'est vrai. Parce qu'ils ont dit, mais nous pensions que okay, c'est lui qui nous délivrerait. Ils s'approchent d'eux, effectivement, parce que le Seigneur n'est pas s'approcher de n'importe qui. Vous parlez des histoires que vous avez sur votre trucs là. C'est ça le problème parce que Satan veut occuper vos pensées. En les occupant, effectivement, il vous nourrit de toutes les saletés possibles. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur, que nous puissions garder la porte de nos cœurs, de nos pensées, toujours entre les mains du Seigneur. C'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité, mon frère. Ne dites pas je suis jeune, j'ai encore beaucoup d'années. Dans le cimetière, il y en a même des bébés. Oui. C'est important aussi que nous comprenions cela aussi. Parce que nous ne savons ni les jours ni l'heure. Alors pendant qu'il parlait effectivement, il, il s'est approché d'eux. Il ne peut pas s'approcher des de gens qui parlent de football, qui parlent de la politique, hein, qui parlent de vêtements, qui parlent de ceci, qui parlent de comment je vais faire, comment je vais m'habiller, comment cest dire Tout ça, ça n'intéresse pas le Seigneur. Vous savez, ce que la Bible dit, c'est le Seigneur qui a dit, mais ce sont les gens du monde, les païens. Le païen qui leur le recherche. C'est la vérité. Amen. Mais, dites, mais vous, cherchez d'abord premièrement Amen. le royaume des cieux et sa justice, votre préoccupation. Seigneur, est-ce que je te plais Seigneur, est-ce que toujours, en fait, ma pensée à moi Amen. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Occupé par les, les choses comme l'a dit à Marie et à Joseph qui s'est dit, mais on t'a cherché par tout. Mais ne savons pas que je veux. Moi, je dois m'occuper des affaires de mon père. Notre Père qui est aux cieux. C'est ton Père. Amen. Alléluia. Ah ben oui. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Pourquoi Parce qu'elle leur n'est plus. Il m'a dit que le temps est proche. Il est tellement préparé une place. Moi, je dois être sûr et certain cas, il va venir. Il va me... Vous connaissez la femme, la, la dame, la femme là, avec les dragons Amen. Les drames, il dit qu'il en avait perdu une. Le mari devait revenir, effectivement. Vous vous souvenez, hein? Cette femme ne paraissait tranquille pour commencer à parler à mes amis. Il dit non, non, non, non, non. non. Quand a remarqué que ça manquait, il a pris la lampe, le balai. Il a commencé à chercher, à fouiller parce qu'il faut qu'il retrouve sa drague. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, mon frère et ma soeur, il ne s'est pas laissé du repos. Mais vous, oui. Cassé à pouvoir parler de tout et de n'importe quoi. Ta bouche à toi est une bouche qui doit bénir le Seigneur. Ta langue est une langue qui doit louer Dieu. Mais ta langue ne peut pas être utilisée pour le mal, pour insulter, pour critiquer. Non ah, De la même source ne peut pas sortir de l'eau salée, de l'eau amère et de l'eau douce. N'est-ce pas vrai Et ma bouche... Et ma bouche ça ta bonté est au ciel oh jésus, jésus. alléluia oh. wow. salut à, à jamais. jamais oh jésus, jésus. Ah, ça fait bien respirer hein que ma bouche proclame Ceci n'est pas l'endroit que Satan peut venir prendre Amen. et faire ce qu'il donne. Non, ma bouche est pour louer Dieu Amen. et pour dire des bonnes choses. Amen. Oui, frères, que Dieu nous aide. Oui. C'est psaumes que nous avait lu il y a un temps. Quand je dors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon cœur même m'exhorte. Quand je suis sur ma bouche, mon cœur même m'exhorte. Et j'ai constamment l'éternel. Ah oui. C'est ce que les Saintes Écritures nous exhorte. À ce que nous puissions comprendre. Donc, nous revenons. Alors, voilà qu'ils marchaient et puis ils s'entretenaient. Ils étaient vraiment touchants dans leur cœur. Mais c'est comme vous. Quand nous avons terminé la réunion, lorsque vous sortez, vous parlez de quoi encore? ça devait être la chose qui nous préoccupe et on sort et, et avant que notre soeur s'en aille bonjour ma soeur, ça va, ça a été bien que Dieu te bénisse, effectivement, quelle joie oh, qu'est-ce que nous avons entendu ah, moi ce qui m'a touché c'est de voir comment ces jours-là il était là debout, les hommes ont commencé à pouvoir vouloir qu'il soit qu qu alors que le monsieur là base, bah, bah, était quelqu'un qui était maître, je donne un exemple Il dit, mon Dieu, j'ai dit, Seigneur il est mort pour moi alors qu'il n'a rien fait je donne un exemple cest que vous exhortez, effectivement, que ce soit vos jeunes filles, ou jeunes frères, jeunes frères et jeunes sœurs, effectivement, c'est-à-dire que nous devons, nous devons en fait que la parole de Dieu que nous entendons trouve une place. Amen. Amen. Alors, et, et, ils étaient là tout tristes, et ils s'entretenaient, donc ils parlaient, ils s'entretenaient. C'est cela aussi que nous pouvons comprendre ce qui veut dire aussi la communion entre frères et sœurs aussi. Ce n'est pas sur base de chaussures ou de pantalons, j'en sais rien, de costumes. On a toujours nous regardé les, les modèles de coiffure qu'on doit arriver à pouvoir avoir. Je vais pas dire que vous n'avez pas vous coiffer, je vais pas interdit. Si ça devient une obsession, alors ça devient un, un, un problème. <rire> Et Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre que quelquefois nous sommes allés au-delà et nous pensions que nous contrôlions les choses mais ce sont les choses maintenant qui nous contrôlent sans se rendre compte de cela en fait ça, ça ne sera jamais la foi de Dieu comme nous l'avons entendu Dieu ne t'a pas créé pour t'envoyer en enfer l'enfer c'était pour Satan et ses anges mais Si toi tu veux t'associer à eux C'est ça le problème Toi tu veux t'associer à eux Et Dieu tout le temps qu'est-ce qu'il fait Il te dit Par la parole il te dit viens ici Il as dit non moi je veux là C'est toujours un peu le combat en fait Parce que vous Vous savez frères Il y a plus choses que vous savez bien Que ça Dieu ne le veut pas Que ça Satan l'aime bien Vous pas dit que c'est la faute de Dieu. Vous voyez bien, effectivement, aussi que bon, ben, c'est vous-même qui devez faire le choix. Alors, ils s'entretenaient pendant qu'ils avançaient. Et voilà que quelqu'un s'est joint à eux. Il leur a posé la question, il dit, me dit, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tellement si triste Je crois qu'il doit dire, mais d'où viens-tu? Ne <rire> n'es pas d'ici? Elle n'était pas au courant de ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé à Jérusalem. Vous voyez, c'était leur préoccupation, effectivement. Dit, mais, nous espérions que c'est dit, dit, mais il dit quoi ça? Il dit, mais il s'agit de Jésus, puissant en parole, puissant en acte, que Dieu était tellement puissant. Hein, nous espérions, dit, mais c'est ça qui vous êtes triste, il dit, mais nous espérions, mais bon, mais, mais il est mort, vous avez votre semoule, vous avez tout effectivement, vous avez, vous avez encore des religions encore, C'est pas non, les, on avait, On était dans les religions. Mais c'est Jésus qui nous a fait sortir des religions. Oui, parce qu'il leur a montré la différence entre la vie de la parole de Dieu. Et la religion avec les sénèdres, tout ça, ils ont quand même compris. Donc, ils étaient tellement dans la tristesse parce que c'est lui sur qui ils avaient posé effectivement leur espérance s'il n'était plus en fait. Vous vous souvenez donc, c'est la suite. Donc, vous voyez qu'effectivement, que leurs pensées, leurs bannouille étaient préoccupés, effectivement par ce qui se passait. Donc, en rapport avec le domaine spirituel et leur âme pour ce Jésus qu'ils avaient... C'est quand pouvoir aimer. aussi que quand nous voyons comment étaient les Abraham était assis au chien de Mamré. Dieu ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui ne s'occupe pas de ces choses. Non. Vous avez votre bus, il ne va pas s'y intéresser. Il vous laisse faire ce que vous avez choisi de faire. Mais quand vous vous intéressez vraiment à lui, ah, c'est sûr et certain. En fait, ce quand vous vous intéressez à lui, c'est que vous l'invoquez. Vous lui demandez Viens, viens avec moi, aide-moi dans ceci. Pensez-vous qu'il va vous abandonner Non. Il se sent aimé, il se sent apprécié, il se sent associé. Il vient. Parce qu'Abraham n'était pas sorti parce qu'il voulait sortir. Non, il était bien avec ses parents et tout ça. Mais c'est Dieu qui a dit, mais quitte ton père et ta mère, ta patrie. Abraham est sorti en obéissance et Jésus à ce Dieu-là. Oui, monsieur. Le chemin sur lequel il était, ce n'est pas son chemin. C'est ce Dieu-là qui l'a présenté, ce chemin-là. Abraham marchait dans l'obéissance. Donc Dieu ne peut pas l'abandonner, monsieur. Non, non, non, non, non, non. Dieu va... Il, il, il, il est venu vers lui parce qu'il savait que celui-là marche effectivement dans le chemin que moi je lui ai montré pour pouvoir y aller. Mon qu'il était sur le chien de André, comme vous le savez, effectivement, habitant sous détente. Et puis, il vient vers Abraham. Comme vous savez, c'était donc trois anges, mais qui a conduit aux gens de pouvoir dire que c'est la Trinité, donc, de trois personnes à Dieu sont en parler. Mais c'est une fausseté d'ailleurs, parce qu'on sait que les trois personnes, il y avait deux anges. La Bible dit clairement que les deux anges descendirent, mais l'Éternel, lui, demeura avec Abraham vous voyez que <rire> Abraham est un élu Amen. vous voyez frères et ça parfois quand nous entendons la parole, ne faisons pas très attention en fait nous avons entendu ici que si Dieu t'a élu c'est pour un, un, un but il ne t'a pas élu comme ça non. c'est parce que tu dois accomplir quelque chose pour lequel tu as été donc élu c'est pour ça que Dieu a et lui, Abraham. Parce que Dieu allait faire l'histoire avec Abraham. Ben. C'était pas pour qu'il sorte comme ça, d'y dit j'ai quitté mon père, ma mère. Comme ça, je suis libre de m'aller où j'avais. Non, non, non, non, non, non, non. Et puis, je peux aller où je vais aller. Non, non, non, non, non, non, non, non. Il a dit marche à ma présence. Genèse 17. Et sois un. C'est ce a dit Abraham. Donc, en ma présence, pas en allant à gauche, à ma présence. C'est pour ça que nous, nous sommes appelés à pouvoir nous soumettre dans l'obéissance et la foi à ce que Dieu, notre Seigneur, nous dit. Très important cela. Et voilà que, en venant là, hein, et Abraham, quand il a eu à pouvoir observer, je crois que nous en avons parlé ici. Hein, vous ensemble, vous l'avez entendu. J'avais posé la question, disais, mais vous n'avez rien trouvé de particulier qu'il y a trois personnes qui sont là. Avant, on pouvait se concerner devant tous les trois, puis dire, appeler mes seigneurs. Ah ben oui. Mais, il s'est adressé seulement à un qui dit mon seigneur, mon seigneur. Parce qu'il a bien... Qu'est-ce qui a fait que cela puisse arriver à pouvoir réellement aussi se manifester à son endroit C'est à cause de l'élection. Oui. Mais vous savez, quand Dieu a choisi, il vous a choisi, il a placé quelque chose de particulier à, à l'intérieur. Vous vous souvenez que nous l'avons écouté ici en lisant dans 1 Jean chapitre 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous voulez qu'on lise oui. oh, Regardez ce que c'est. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4. C'est ça. Mmh. 1 Jean chapitre 4, euh, euh, oui c'est ça, oui c'est ça, oui. Le verset... Euh, le verset 4. 1 Jean, c'est vers... La, euh, la fin, vous connaissez, non oui. Oui, euh, Chapitre 4, il dit donc... il dit Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est donc dans le monde. Eux, ils sont donc du monde. Vous comprenez C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il nous écoute. Je suis certain. Et alors il dit, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Bien sûr. Il a dit Mes brebis entendront ma voix. Quand ils entendent, ils reconnaîtront que c'est moi. Ils ne vont pas suivre la voix d'un étranger. Mais toi, quelle est la voix que tu suis Aujourd'hui, tu as un oreille là-bas pour écouter, là, gauche et à droite, par par-là. C'est ça le grand problème. Hein? Ah oui pourquoi est-ce que parfois nous avons la confusion Écoutez l'oreille à gauche, l'oreille à droite, et, et allez écouter là-bas, allez écouter par ici. Si frères et sœur, si Dieu vous a donné un endroit pour que écoutez la parole. Amen. La confusion Amen. ne vient pas de Dieu. Mais c'est vous. C'est vous toujours vous-même. Et, et puis il y a une discussion qui viennent, oui, j'ai entendu que là-bas on a dit, euh, ah, c ici là-bas, c'est CX, effectivement. Et, et qu'est-ce que vous vous en pensez Parce que vous comprenez, c'est ça le problème en fait. Que nous. <rire> voilà que <rire> Abraham, vous savez, pour euh, que vous puissiez un peu voir plus clair, parce que vous allez me dire, oui, frère, c'est moi, si je sais que beaucoup de gens pensent beaucoup de choses, ce n'est pas mon problème, mais qu'est-ce qu'il a dit à, à ceux qui étaient donc dans l'âge de Fès Il dit, vous les avez éprouvés. Ceux qui se disent apôtres, n'est-ce pas? Et vous les avez trouvés. C'est pas que Paul est venu dire voilà, vous les trouvez, ils sont menteurs. Il n'a pas parlé comme ça. Il dit vous les avez éprouvés. Et vous les avez trouvés. Et comment ça se fait que vous avez trouvé menteurs? Parce qu'ils étaient menteurs. Comment ça se fait que vous l'avez trouvé menteur? Comment ça se fait cela? Ah, C'est lui qui vaincra. Comment pouvez-vous vaincre, mon frère? Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu dedans. Qui soit en vous quoi Qu'est-ce qui doit être Mais le Urim et l'écunime. Donc c'est du et du là qui à l'intérieur. Vous savez, c'est que, que cela représente, avec le rhume et le Etim, comme vous savez dans la Sainte-Écriture. -Sainte eh -Sainte -Sainte -Saint ben, notre Seigneur sacrificateur Aaron avait donc des pierres sur la pétorale, vous savez, non Et alors quand quelqu'un avait eu un rêve et qui. Tu devait raconter, effectivement, pour savoir si venait des dieux, et il venait pour pouvoir raconter. Alors maintenant, si le pied étincelait, la lumière sortait, effectivement, faisait la ciel parce que tu le leur... fais en alors on savait que ça venait des dieux. Mais si ça ça pouvait être beau, joli comme tout, comme rêve, mais si ça, ça n'est reflétait à rien, alors on oubliait. Alléluia, vous savez que. Euh, c'est les scènes écritures, la parole de Dieu, c'est que le trône de jugement de Dieu est descendu à l'intérieur de chacun de vous. Vous dites, oh mais frère, est-ce que c'est vrai Mais bon, le Seigneur, notre Dieu, a donné quand même le discernement à son peuple. On discerne Nous écoutons, puis nous discernons. Si c'est de Dieu, là-dedans, ça va ponctuer d'un Amen. Profond, le cœur, l'âme et l'esprit disent, disent Amen. Mais quand c'est simplement la tête qui commence à dire, oui, c'est bon, mais après, on voit le trouble qui vient, effectivement, on sent que ça ne passe pas bien. Vous vous souvenez de l'aigle du vautour Les vautours avalent n'importe quoi. Même les saletés, il va avaler. Mais l'aigle, ça ne peut pas passer. Parce qu'à l'intérieur, Dieu a placé quelque chose de particulier dans la nature de l'aigle. C'est pour ça que si toi tu es un aigle, de ta bouche, il ne peut pas sortir de paroles mauvaises. Des insultes, des critiques, des mépris, toujours parler du mal des gens. Là, tu te trompes, tu n'es pas un aigle. Tu es un vautour. Parce que quand tu es parmi les aigles, tu prends la voix des aigles. Quand tu es parmi les vautours, tu prends la voix des vautours. Parce que ce n'est pas normal que de votre bouche ne sorte aucune parole déshonnête. Alors, vous vous souvenez Nous revenons vite dans ce que nous avons dit. Dans Philippiens 4, verset 8. Vous connaissez cela, non Philippiens, il nous dit quelque chose de merveilleux, là, qui est dans les scènes Écritures, dans Philippiens, je pense que c'est cela. Philippiens au chapitre 4 et alors nous allons au oh, oh, verset 8 verset 4 d'abord Philippiens 4,4 il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète réjouissez-vous Je dis qu'il ne vous plaignez pas Que hein? Dieu te bénisse ma donc Dieu ne nous a pas demandé de nous, nous plaindre et même, on nous dit ici, si, j'aime Dieu, hein? il est vraiment bon. L'amour de Dieu est tellement si grand. Nous reviendrons à Abraham, ne vous inquiétez pas, nous y arriverons. L'amour de Dieu à notre endroit est tellement si grand, si bon. Oui, oui, c'est vrai, regardez comment il est il, il, il dit ici. Hein? Et, et, et, et, je, je le répète encore, on, re, on retourne à Philippiens Philippien après, et, et, pour montrer comment il nous aime. Colossiens chapitre 3, le verset 12, il nous dit. Et si donc comme des élus de Dieu. Vous suivez Saint et bien aimés revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire Allez appeler tout le monde pour se plaindre. Envoyez des SMS, des WhatsApp, de ceci et de cela. Vous voyez ce qu'il m'a fait effectivement, tout ça partout au monde. Non, il dit, il dit mais pardonnez-vous, je n'ai pas entendu, pardonnez-vous réciproquement, pas des SMS, pas des téléphones, pas des WhatsApp, pas des Instagram, je ne sais pas, tous vos, tous vos messages, je pas moi, pas où vous les envoyez, J'en sais rien, mais ce n'est pas ça que Dieu t'a donné toi, en tant que fils et fille de Dieu, ton frère et ta soeur ont fait un problème contre toi, pardonne. L'amour, l'amour couvre. Il me dit des fois, tu ne vas pas révéler ça. De Non, ça couvre, ça couvre. Pourquoi Parce qu'on cherche la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide, mon frère et ma soeur. Amen, amen, amen. C'est la parole. Ouais. Nous, nous devons savoir. Ne sois pas l'adversaire, l'ennemi de ton frère parce que ton frère ne va pas... Parce que nous ne devons pas être l'ennemi d'ennemi. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Si nous sommes unis en lui, Gloire à Dieu. Tant qu'il y aura l'amour. Ah, vous voyez, frères et soeur. Vous le chantez. Amen. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Mon frère Jeunesse a fait une faute. Je pardonne, je couvre. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Amen. Je ne vais pas exposer mon frère. Amen. Parce que Satan attend ça. Amen. Mais je vais lui montrer que peu importe, mais je l'aime. L'amour est un max d'extraordinaire. Pas l'hypocrisie, monsieur. Non, non, non, non, non. non. Les hypocrites ne monteront jamais, monsieur. Non, non, non. Oubliez. C'est pourquoi il faut être vrai. Vrai, vrai, vrai, vrai, vrai. Ephésiens, donc Philippiens 4. Nous étions Philippiens au chapitre 4. Il dit, c'est 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur, voyez-vous, que votre douceur. Bah, moi j'ai un caractère comme ça, je suis comme ça, c'est dans notre famille. Mais Dieu n'a pas, pas dit qu'il va conduire les chiens. Si vous avez un caractère de chien, vous n'appartenez pas à Dieu. Non, monsieur. Dieu a dit, mes brebis à moi. Alléluia. Amen. Quand il parle de brebis, on connaît la douceur d'une brébis. On connaît l'obéissance d'une brebis. C'est pourquoi il ne faut pas justifier votre caractère par Ah tu as toujours été comme ça. Donc tu te dis, Seigneur, ne t'occupe pas de moi, moi j'ai besoin de pouvoir être toujours dans ces directions-là pour aller où Mais tu te forges les chemins pour l'enfer. Bien sûr que oui. J'ai dit, mais l'enfer, Dieu ne t'a pas destiné à l'enfer. Comme ça, m'a dit, ah oh, moi, non, non, non, Dieu ne t'a pas destiné à l'enfer. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. C'est Satan et ses démons, ses démons, qui sont donc... L'enfer a été créé pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, toi, tu te forges le chemin pour aller en enfer. C'est sûr et certain cela. Alors il dit Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur, notre Dieu, est proche. Vous voyez, plus on sait qu'il est proche, plus quand même on travaille sur nous-mêmes. Alléluia. on connaît quand même la, la bonté de notre Dieu. S'il vous plaît, je veux que vous me regardiez. Ne vous mettez pas toujours à pouvoir vous dire Oui, c'est à cause de mon mari que je suis devenu comme ça et c'est à cause de ma femme que je suis devenu comme ça Mon frère, c'est Dieu t'a appelé toi Tu ne dois pas trouver de raison Oui, je vais être mauvaise parce que mon mari il est mauvais Non Frère, ma sœur Oh, je vais être mauvais comme ça parce que ma femme elle est mauvaise Non Le salut est individuel et personnel Seigneur, je me bats qu'il soit mauvais, moi mon problème, c'est que je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel, je fais tout mes Oui mon frère. Alléluia. Ne vous justifiez pas. Ce sont les violents qui s'emparent. Donc je vais être violent. Mon, mon mari est mauvais, c'est son problème. Moi je vais faire ce que Dieu m'a dit. Ma femme mais est mauvaise, c'est son problème. Moi je fais ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Alors continuez la marche, mon frère. Alléluia, oui, nous les chantons, si tu viens, donne-moi la main, si tu ne viens pas, ne me retiens pas, moi je pars, alléluia, c'est la même chose dans la maison au foyer. Ah oui, ah oui, nous <rire> devons, parce il y en a des ceux -là de ceux-là qui deviennent des boulets aux pieds. Tu te lèves le matin comme ça, tu dis bon, tu es encore à presser pour aller à l'assemblée. Tu dois la voir, ben, je te donne un exemple. Hein, bon. Mais dépêchons-nous. Et elle là, pourquoi Parce que je sais pas, elle veut d'abord que ce soit, je pas, je sais qu'on puisse faire quelque chose pour dire mais, mais on va aller à l'assemblée. Donc en fait, dit, va, dépêchons-nous. Vice versa aussi hein. Non, que ça soit euh, les maris aussi, effectivement aussi. Si, en fait, c'est toujours ça. Alors, <rire> la réunion commence à 10h. Euh, vous remariez toujours comme je le disais, pas vous, vous remariez toujours. Si vous avez un rendez-vous au travail, Dieu te bénisse. On va pas vous supplier. Hein. À 7 heures, le réveil de... Pour être appelé, M. le métro. Mais les, les dimanches matin, on doit vous supplier, mais dépêchons, dépêchons. Vous êtes là de l'assemblée. Oui, encore. Dépêchons, vous mais c'est pas possible. Dans la semaine, on ne se supplie pas. Tu es pressé, tu descends vite. Et bon frère, mais même avec les peignes, hein, tu cours avec les peignes. Et, et c'est vrai, où tu vas te peigner Dans les trains, dans les bus. Et frère, ça. Mais quand elle arrive maintenant pour le salut de bonhomme C'est vert, c'est vert, euh, euh, euh, neuf h moi, le cas, c'est je dois être rassemblé, que tu t'assieds pour maintenant chauffer le café. Et, et tu ouvres les trucs de pain pour commencer à beurrer une tartine. Un peu comme ça. Puis tu mets là, tu à après un peu de l'homme. Parce que si tu dis, oh, le frère, il est méchant, ou la soeur elle est méchante, il faut que.. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est le diable. Tu veux prendre ton café, pas de problème moi, ici, j'ai dû partir. Oui. Tu, tu, mais c'est vrai, frère. Ah oui. Non, ça, à ce moment-là, ce n'est pas... Oh, il est mauvais. Non, non, il n'y a pas de mauvais. Mon âme a besoin de Dieu. Oh oui, monsieur. Non, frère et soeur. Parce que si il doit, doit aller au travail, on ne va pas la pousser, hein. Ça vous savez, vous le faites, effectivement. Mais pour Dieu, c'est ce moment, tu dois prendre le café, tu dis, oh, de toute façon, Et c'est pour ça d'ailleurs on arrive à quelle heure à midi À ton travail, tu arrives à midi 30. Mais deux fois, tu es licencié, photographe. Mais pour Dieu, non, je calcule. Il y a des gens qui calculent. Bon, et si on sait que Frère Christian a chanté, il va chanter jusqu'à. Un jour il viendra, il va chanter ses deux cantiques. On qu'on est habitué, on sait qu'il va chanter, les pasteurs vont encore dans son bureau, ils reçoivent, non, les pasteurs payent, après ils ont compris, il écoutez, maintenant on va ensemble. Et deux cantiques, et bien, on chante. chanter, puis on va dans la parole. Ça dire c'est déjà arrivé une fois. Ah, ben, c'est 15 minutes, paf, bon, oh, 15 minutes, il dit, oui, mais Dieu a conduit 15 minutes. Ah, les gens étaient tentés d'arriver. <rire> la réunion est terminée. Les habitudes, les habitudes. Chose mauvaise, en fait. Que Dieu te bénisse. C'est ça les chose que nous devons arriver à pouvoir comprendre. Ça, on peut pas, parce que on risque de... À cause, j'ai toujours mais vous savez, l'effet du de Dieu, un peu arrêté, ah, non, non, pas un par arrêté, j'ai dit. Ça, ça reflète quelque chose qu'il faut pas penser, parce que ça peut arriver que maintenant, que quand le Seigneur vient, tu sois toujours dans ce même état d'esprit, hein. Toujours un arrêt. Mais le peuple, tu sais, où sont-ils Il n'y a plus personne. Hey, Seigneur, où tu m'as abandonné Non, c'est toi-même. Il t'a donné un rendez-vous. Tu dois dans le lieu de rendez-vous. Tu n'y es pas. Tu t'as à gauche et à droite, effectivement. C'est normal. Jamais c'est la faute de Dieu. C'est toujours notre faute à nous. Nous continuons l'écriture. Le Seigneur est donc proche. Il dit, ne vous inquiétez de. Et <rire> ça c'est l'apôtre qui l'a dit ici. Répétant, mais ne, ne vous inquiétez de rien. Ça ne vous rappelle rien. Amen. Mais c est, c est, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est ce que le maître nous a dit. Que ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ceci si et cela. Pas de dire, ben vous connaissez, non hein? Parce que tout cela, ce sont les païens. Mais vous, vous, vous, vous. Votre père, j'aime cela. C'est que vous en avez besoin. Alors si le père sait que j'en ai besoin, il va pourvoir. Oui, il va prendre soin de ma vie dans tout le moins détail. Aussi longtemps que je m'accroche là-dedans, même si j'ai faibli, il va m'aider à me redresser. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Toi, Soucie-toi, inquiète-toi seulement de lui. Amen. Et puis regarde comment il nous explique encore plus bas. Il dit, oh, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions des voilà. Et puis nous il continue, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en la paix de Dieu. La paix, la paix, la paix de Jésus. La paix, la paix de Jésus. A tous les mondes. La paix de Jésus. Les... La paix de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je vous donne ma paix. Alléluia. Alors mon frère ris sois en paix. Alléluia. Alléluia Oui mon frère. Oui, ma soeur. Mais tu t'accasses de rien. Tous le problème, il a pris soin déjà. Il en prend soin. C'est Jésus que nous avons, mon frère. Ce qu'il veut, c'est que tu sois en paix. Amen. Continuons. Alors il dit. Au reste, frère. Que tu. Tout ce qui est pas double hypocrite. Non, non, non, non, non, non. non. C'est pour ça que, que je, je crois que dans les scènes écritures, toujours, où cet homme de Dieu dit, pour avoir un amour fraternel, ah, ah Amen. alléluia! Amen. Un amour fraternel sincère, mon frère, Amen. pas double. Mais vraiment sincère. Quand j'ai dit j'aime, j'aime vraiment. Alléluia! Alléluia! Un amour fraternel, sincère. Et vous savez pourquoi on a cet amour? Un Pierre chapitre 2. Nous revenons ici, si Dieu le permet. Un Pierre, un Pierre, un Pierre, un Pierre, un Pierre. Un Pierre, un Pierre au chapitre 2. Nous voyons cela. Oui, Ils voilà. nous disent cela. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, c'est cela, oui, c'est que C'est deux pierres, je pense que c'est deux pierres, je pense c'est cela, oui. C'est deux pierres, pardon, je crois que je suis ici. Et je suis allé un peu plus loin. Voilà, deux pierres. Deux pierres au chapitre A. Ah, voilà, c'est cela, oui. C'est deux, merci. Attendez. Oh non, attends, attends, attends. non, attendez, attendez. Non, non, non, non, je crois que... Me suis dans les, dans les... Moi, je me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. Mais ce problème, c'est... Voilà, c'est chapitre 1. C'est un Pierre, chapitre 1. Il nous dit ici... Eh ben... ah, pardon, pardon, pardon, excusez-moi. Non, c'est un Pierre, chapitre 1. Et, et, et vous avez ici... Ah, voilà, au verset... Verset 22. Je dis que... Et voilà. c'est... Bon, nous allons dire que, verset 22. Si vous avez l'occasion à la maison, lisez à partir du verset 13. Verset verset 22. Ayant donc purifié vos âmes, en obéissant donc à la vérité, pour avoir un amour fraternel, vous avez vu comment c'est exprimé ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité c'est à dire qu'en fait que c'est une personne à laquelle la parole de Dieu a fait son travail déracinant les caractères des moi j'ai sinon tout ça en toutes ces pensées comme les saints que tu les fais savoir effectivement. purifions tout ce qui est à l'intérieur alors à ce moment là d'une telle personne il n'y a pas l'hypocrisie il n'y a pas de duplicité en fait. Alors il a un amour fraternel, véritablement. Parce que son cœur, parce que regardez très bien, il nous explique effectivement aussi pourquoi cela est ainsi, que ça doit se passer ainsi, que ça ne peut pas se passer passé autrement. Parce qu'il dit, plus loin nous l'avons lu, et il dit donc, euh, et, et, pour un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout, tout votre ah. puisque vous avez été, ça c'est possible. Hein? Puisque vous avez été donc régénéré, ça veut dire qu'elle née de nouveau, non par une semence corruptible, non, non non non, mais par une semence hein Vous connaissez la semence maintenant non? Quand on l'avait lue avec vous, hein? Par de semence et puis la bonne semence, c'est bien. Ah hein, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous vous souvenez toujours. Je répète encore, parce que vous avez été régénérés, non, vous n'êtes pas nés, non, par une semence incognitique, par l'ivrée. vous comprenez ce que je veux dire Mais par une semence une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente des dieux. toute chérie comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc nous, nous comprenons que quand <rire> on a expérimenté cette nouvelle naissance, vous savez comment cela se passe, c'est au chapitre 36. J'ôterai de votre cœur, le cœur de pierre, de votre corps, le cœur de pierre. Je vous donnerai donc un cœur nouveau. Vous aurez aussi un esprit nouveau. Tout ça, donc les vieilles choses effectivement, tout ce que nous étions, nous avons hérité de notre famille, de nos parents, de cela ainsi de suite, parce qu'il dit que nous avons été rachetés à un grand prix, Dans un genre que nous avons lu euh, euh, tout à l'heure, euh, bien Pierre pardon, nous avons lu racheté à un grand prix, et je crois que c'est même là euh, qu'il a, qu a dit, hein, exprimer cela, si nous pouvons le retrouver encore, je pense que c'est cela, oui. Euh, voilà. Un pierre au chapitre 1 ah, que nous avons lu, évidemment. Alors, le, verset, euh, le verset 17, il dit, « Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. » C'est ça, hein? Conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre. Nous sommes des pèlerins. Nous n'avons pas à voir des, des racines ici-bas. Nous, nous vivons comme nous ne pas ce monde. Il faut qu'on soit conscient. Un jour, nous partirons. Nous rentrerons chez nous parce que nous avons notre. C'est sûr et certain. Le problème, c'est qu'il faut savoir quel est ton chez-toi. Parce que moi, je dois connaître mon chez moi, puisque quand je dois partir, je ne vais pas chercher l'adresse. Je connais déjà. Oh, dans quelle adresse je vais aller pour Amen. habiter Non, non, non, non, non, non, non, non, non. non. Je pars étant certain. Je sais où je vais. Donc, Dieu, je, je sais moi où je vais. L'adresse, je la connais. Mais la question maintenant, c'est toi. Tu es tellement occupé à chercher à pouvoir bâtir dans ce monde à faire tout ce qui y a pour ce monde, effectivement. C'est cela le problème. Et tu penses que quand tu vas mourir, tu vas aller rester dans ce monde. Mais non, parce que ce monde va être détruit. De toute façon, il faut que tu saches qu'effectivement, que tout homme qui, qui, qui est passé par ici, effectivement, et quand il meurt, il y a... Un endroit. Soit il a travaillé avec son copain, c'est-à-dire Satan, elle est démon. Vous... Mais c'est ce que je vous ai dit l'autre vous, vous vous posez, c'est comme si c'était une.. Mais non, souvenez-vous, c'est important cela. Tous ces, ces soi-disant prédicateurs ici qui se mettent debout. Au nom de Jésus, je te chasse Satan, je te chasse des démons tout ça. Il n'y a pas de problème. Vous m'avez chassé, bon, vous avez cité les noms que tout le monde plaint. Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est ces noms-là que nous avons entendus. Oui. C'est à mon nom, vous avez prononcé son nom. Toi, tu dois être responsable parce que tu prononces les noms dont tu n'as même pas considération. Mais nous, nous obéissons. Nous sortons. Maintenant. Nous allons dans ces lieux-là, nous attendons. Ah oui. C'est pour ça que le Seigneur dit Plusieurs médias, avons-nous pas chassé des démons Pas ton nom. Ils sont chassés. Hein <rire> Et, mais, et puis il leur dit, mais je ne vous ai jamais connu. À ce moment-là, les démons, ils font comme ça. Là-bas, tu nous as chassés. Tu viens nous retrouver dans l'endroit où tu nous as chassés mais nous étions de même équipe. Tu ne t'es pas rendu compte. Un frère et ma soeur, vous, il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Oh, la Bible dit que les démons tremblent ils savent que le nom de Jésus n'est pas joué avec quand ce nom est cité dans les lieux de ténèbres il tremble vous ne le voyez pas mais il tremble ce nom est tellement puissant Alléluia ce nom est cité de mort mon frère frère ramène déjà à la vie Lazare sort Lazare est sorti le puissant Jésus Alléluia oui monsieur, oui madame dans les cieux sur la terre, il n'y a pas un nom si puissant que celui-là. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Amen. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Amen. Alors quel bonheur de porter son nom dans les eaux du bataille. Amen. Nous revêtons, nous portons un nom glorieux. Amen. Un nom qui a de la valeur. C'est sûr et certain mon frère. Les gens se disent, pas, vraiment prêcher, c'est la prestance, mais ils ne savent pas ce qui va leur coûter. Pour avoir égaré, eux-mêmes étant égarés, ils égarent aussi les autres. Pour bon, cela, ils vont aussi payer. Parce que c'est vous-même qui vous faussez le chemin. Vous direz, oh, et pourquoi les autres ne croient pas? Non, monsieur. C'est vrai qu'il y a des, des religieux, des gens qui prêchent des anneries, comme vous le savez, leur religion, leur doctrine, tout ça, tout ça, ainsi de suite. J'envoie les mains, on n'avions que ça. Non, non, non, non, non, non. Nous avons un Dieu merveilleusement glorieux et parfait. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume, pas des églises, sera prêchée dans le monde entier. Pourquoi Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Tu peux avoir écouté toutes ces doctrines que tu aimes bien, mais un jour, il va t'amener pour que tu entendes la vraie doctrine. À toi de faire les choix. Amen. Bien sûr que les catholiques entendent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais protestants en tous, ils entendent. C'est pas que c'est Dieu qui les refuse, mais c'est toi-même. Parce que depuis que Dieu t'a créé, il t'a laissé toujours ce qu'on appelle... Quand les gens disent, non, non, non il n'a pas enlevé le libre-arbitre. Oui. Jusqu'aujourd'hui, tu l'as. Oui. Même étant assis, là où tu es assis, c'est ce qui Tout se fait. passe. Tout à fait. Tu as la liberté de pouvoir choisir. De dire, je crois ou je ne crois pas. J'aime ou je n'aime pas. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Oui. Tu as ça? Donc Dieu n'a pas fait de toi un robot programmé. Non, non, non, non. Tu es un homme, une femme, qui a la capacité de faire la différence, effectivement, dans son choix, en fait, et qui a toute la conception. Et puis, le Seigneur t'apporte toujours la lumière pour que tu voies. Enfin, que tu ne dises pas que je n'ai pas bien vu, mais il apporte la lumière pour que tu fasses réellement ton choix à toi. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pensé. Nous revenons ici, Philippiens, parce que c'est un temps. Regardez ce qui est extraordinaire. Alors que l'amour de Dieu est grand. Je crois que c'est notre cisadoline qui a chanté ici l'amour de Dieu. Euh, euh, vous savez, on ne peut pas mesurer cet amour. Non, ça, c'est la vérité. La profondeur, la hauteur, la largeur, on ne peut pas mesurer. Qui peut mesurer son amour, qui peut mesurer, qui peut mesurer son amour, qui peut mesurer son amour. Et bien ça c'est un canté que j'ai entendu il y a longtemps. Ah ça c'était dans l'ancien temps. Ancienne génération. Un so, so, vous c'est en Espagnol, en Portugais, je pense, il a chanté cela. Mais frères et sœurs, qui peut mesurer l'amour de Dieu? C'est extraordinaire. Vous rien qu'à penser simplement. Mm -hmm. C'est comme. Vous vous rendez compte que Dieu nous aide. L'amour de Dieu est tellement si profond. C'est. C'est touchant de pouvoir voir ce que Dieu peut faire pour les hommes. À l'état dans lequel l'homme se trouve, c'est quand même assez. Si on pouvait ne fût-ce que comprendre et, et saisir l'amour de Dieu, c'est sûr et certain que tous les jours de notre vie, nous ne ferons que chanter la gloire de Dieu. Ça me fait penser toujours à, à Paul et Silas dans la prison. Vous savez, ça nous arrive parfois, nous tous, on passe tellement de mois difficiles, mais Seigneur, quand même, je m'accroche à toi, c'est pas possible. Pourquoi que c'est toujours comme ça, m'arrive comme ça C'est pas possible, mon Dieu, tu es quand même Dieu, tu pourrais faire ceci, cela, pour que ça... Oui, on, ça n'arrive là, mais lui, on le flagelait, on le frappait mais il se souvient de ce que Dieu a fait pour lui il chantait les chants de gloire dans la prison il faut arriver à un niveau tout à fait particulier et cela, arriver à cela ça te permet de pouvoir supporter la souffrance supporter le prêve et comme on l'a dit un chrétien ne craque jamais parce qu'on a tendance à pouvoir s'évocabler, vous je disiez, non? En tout cas, c'était tellement trop que j'ai craqué. Un chrétien ne craque pas. En fait. Un chrétien supporte, résiste même jusqu'au sang et tient ferme, effectivement, parce que il a compris. Pourquoi il passe par ce chemin-là? C'est là que la Bible dit que si vous êtes outragé à cause du nom du Seigneur, réjouissez-vous parce que l'Esprit du Seigneur est en vous. Oui, c'est écrit comme ça en fait. Donc, si vous souffrez à cause de son nom, c'est parce que réellement l'amour de Dieu s'est manifesté aussi. Mais souvent, c'est très difficile que quelqu'un puisse arriver à pouvoir euh, accepter la souffrance ou l'épreuve dans laquelle il se trouve comme étant un signe d'amour à l'endroit de Dieu. Non. quand on a, Vous savez, il y en a de ceux, quand ça, ça monte un peu plus loin, ils commencent à pouvoir avoir des illusions, commencent à pouvoir dire n'importe quoi d'une certaine manière ou d'une autre. Mais comme nous l'avons vu ici, quand c'est un fils de Dieu, quand c'est une fille de Dieu, même si la pression est allée, <rire> Dieu fait en sorte que Amen. ça n'aille pas au-delà. Il a une limite, effectivement. Amen. Oui, monsieur, il a une limite Amen. pour que la personne. Il a fait cela avec Job aussi. Hein, Amen. Dans l'épreuve de Job, bien sûr que oui. oui. Il a poussé et puis il vient, il lui montre effectivement ce qu'il en est. Et Job revient dans les conditions dans lesquelles il doit se trouver. Bon. bon, vite ici. Alors il dit, verset, euh, vers, euh, verset suivant, oui. verset 8, oui, il dit, mais au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est cela ce que le Seigneur, notre Dieu, désire vraiment atteindre avec chacun de nous, pour bon que nous soyons donc identifiés à lui-même, que nous puissions parce que ne pensez pas que ces choses vont se passer en vous comme ça avec un, un, un, un, un, un, un miracle. en fait non, c'est dit que c'est un travail, parce que nous sommes nés avec des mauvaises pensées. Nous sommes nés avec des, dans des, dans des, dans des, dans des, dans des, dans des où nous avons vécu chacun a, a eu à pouvoir avoir des pensées, et ceci. Donc, ça dit que chaque pays, chaque coutume, chaque, chaque région se met à ah, ces pensées, c'est ta vie, donc. étant né dans ce coin-là, par exemple, si tu es né dans, dans, dans, dans, dans, dans chez, chez, chez, les Chinois, mais les Chinois n'aiment pas le, je exemple, ils n'aiment pas le Coréen. Donc, un Chinois, il est né montrant que le Coréen, c'était mauvais pour lui, effectivement. Donc, il va grandir avec ça. Donc, dans lui, effectivement, donc, vice ça avec les Coréens. Vous comprenez? Mais maintenant, quand on vient en Christ, effectivement, le Seigneur doit arracher toutes ces choses-là qui se sont incrustées en toi. Les Coréens, c'est un exemple. Mais vous en avez plus, effectivement. Dans votre vie, dans, dans les coutumes de vos, vos, vos, vos tribus, de ceci et de cela. Chez nous, dans nos coutumes, on ne nous fait pas saisir. Tu as vécu avec ça, effectivement. Mais quand tu viens en Christ. Il y a un nettoyage complet. Or, oh, toutes ces coutumes, ces pensées faisaient partie de votre vie, Amen. votre personnalité. C'est vrai. Maintenant, c'est un travail que le Seigneur va faire effectivement pour nettoyer, Amen. pour vraiment reculer, enlever, parce que qu'est-ce qu'il veut avoir là-dedans Mais il veut avoir une autre personne. Ce que le Seigneur sait bien, ce n'est pas toi qui cherches. Il va avoir Christ en vous. Comme on dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, Christ n'est pas, pas un juif. Christ n'est pas un Congolais. Christ n'est pas un, un, un Belge, effectivement. Il n'est pas un Américain. Les Américains ont la façon de penser les Congolais, la même chose, effectivement. Mais Christ est Dieu. Alléluia. Ses pensées sont divines. C'est différent. Alors, il faut nettoyer. Il faut l'homme intérieur. Voilà les combats, c'est ça les combats. Moi, ce n'est pas comme ça. Mais en fait, Dieu ne cherche pas toi. Dieu cherche Christ en toi. Amen. Parce que c'est toujours comme ça. Moi, je... moi je, Même dans, dans tout mon frère, parce que quand on touche soit l'habillement, les chaussures, les cécies là on voit les gens qui vont comme des tomates qui sont qui ont, qui ont n'ont qui qui ont, qui ont, qui plus de forme, effectivement. La toute chance, effectivement. Mais ce n'est pas normal. Là. Parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu vous arrachait de ce monde, effectivement ce n'est pas pour qu'on vous embellisse vous à votre face parce qu'avant, avant j'ai marché comme ça maintenant Dieu maintenant veut non c'est que Dieu veut que Christ soit là que quand on vous regarde ce n'est plus vous donc votre caractère votre pensée, de penser ce n'est plus votre pensée non c'est Christ en nous Amen. qui a qu'on a pensé de pour l'inscrire n'est-ce ça... pas non Et mais nous avons la pensée de Christ à dit que maintenant je commence à penser autrement Si moi j'étais la personne, je donne un exemple parce que j'étais toujours la fille qu'on doit toujours voir la plus belle et la plus jolie. C'est pas, pas dans l'église, c'est pas dans la maison de Dieu qui font ça. Là c'est la maison de prostitution. Ah ben oui. Oh, moi c'est si les plus beaux, les plus gros, les plus je sais pas moi quoi pour qu'on me voit quand je passe, les femmes tombent comme des mouches. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pas dans la maison de Dieu. C'est ailleurs. C'est pas ici effectivement. Donc, c'est dit qu'on s'est trompé d'endroit. Dans les choses qui sont... Mais c'est la vérité. C'est normal. Ça vous blesse. Ce n'est pas mon problème. Mais c'est la vérité, frère Amen. et soeur. Vous êtes trompé d'endroit. Mais si mais... Seigneur, je veux être comme toi. C'est l'endroit. Eh bien oui. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Et c'est là où nous sommes. Ça ne vous plaît pas. Vous partez. Ah oui, frère non parce que les gens ont pris des attitudes effectivement oui moi j'ai, moi j'ai, si je ne viens pas, on va me remarquer mon absence, il n'y a pas de problème on remarque les absents des gens qui sont intègres mais si c'est devient seulement pour attirer qu'on vient me chercher, vous pouvez partir non messieurs, vous partez, Dieu remplace les dons ce n'est pas le mien, les dons c'est des dieux. si tu avais un don, Dieu t'avait donné un don à quelqu'un d'autre dans les choses que Dieu te... dans les choses dis, on supplie pas les gens. Là c'est les catholiques les protestants tous ça on supplie pour avoir des membres. Mais ici nous non. Non non non non non non Nous prêchons la parole de Dieu. Ça vous plaît pas vous partez. Ça vous plaît vous restez. Parce que nous savons que c'est Dieu qui appelle. Non oh, mon frère et ma soeur. Ça dit que Dieu travaille le caractère. Viens toi parce que ce n'est pas toi que Dieu va enlever. Non. Nous l'avons entendu? Non! Alors, si si tu enlèves toi, il va enlever Joseph, Gaston, on va trouver quoi au ciel? Chacun avec son caractère, moi, Joseph, Donc, comme ça? Non, monsieur! Non! Il faut qu'on soit quand même conscient. Aussi longtemps que tu es toi, Dieu ne te... t'enlèvera jamais. Ce que Dieu cherche, c'est Christ, parce que nous devons être dans le corps de Christ, c'est là, là, là. Dans le corps de Christ, il n'y a pas des esprits, des personnes, non, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. Oui, messieurs, c'est important que vous compreniez cela, parce qu'on se prend trop, j'ai quitte ici, je vais aller écouter Songolo Paraka. Allez-y, écoutez Songolo Paraka, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas vu Pierre se lever dire, mais je vais écouter son à parcala. Non. Pierre dit même si c'est dur. Même si c'est dit, mais qui d'autre ou nous C'est à toi que nous allons. Alléluia. C'est ça un fils de Dieu. C'est ça une fille de Dieu. Mais pas de ramassis. Non, Amen. monsieur. Non, ne cherchez pas que Dieu vous supplie, ne va pas vous supplier. Vous êtes très important à vos yeux. Allez-vous importancer autre part. C'est sûr et certain. Parce que, vous voyez bien, bon, je vais peut-être m'arrêter, dans le livre d'Ephésiens. Eh oui, c'est vrai, il faut s'importer, c'est ce qui peut parler ou quelque part d'autre. Pas ici. Ephésiens 4, il nous dit, regardez bien, pour que nous puissions voir ce que Dieu attend de nous. Frère, verset, Ephésiens 4, verset 1, dit, Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et de quelle manière Avec beaucoup d'orgueil en toute humilité et douceur. Et c'est cela, mon frère. Chacun de nous doit comprendre qu'effectivement, que nous, c'est que moi, Ephésiens 4, verset verse 1, moi ici, ce que je dois, et ce sont les paroles que je pense que la, euh, euh, Jean le Baptiste, il a dit, quand il dit, mais tu vois, tu vois, il dit, oh, s'il vous plaît, il faut que moi, je disparaisse, je disparaisse, que lui. Voilà. Amen. Moi non, c'est pas moi qu'on qu le voit lui. Amen. Mais toi aujourd'hui tu veux qu'on te voit toi. Non. Mais si on te voit toi, le Christ on va le voir. Non. Parce qu'on cherche c'est pas moi. Non. Ni toi. Mais ce qu'on cherche c'est celui qui sait faire Amen. ce qui doit être fait. Amen. Qui paye aider un malade, qui peut aider un paralytique. Non. Moi je ne peux pas l'aider. Non, non, non, non, non, non, non, moi je ne peux pas l'aider c'est pour ça que Pierre a dit avec Jean, avec Jean il dit, mais, Pierre et Jean ont dit, mais pourquoi vous nous regardez quand c'était Par notre piété que nous avons fait marcher Non, il dit c'est Lui, là, il a eu la foi au nom de Jésus Nous lui avons montré Jésus Pas nous, mais Jésus Alléluia Gloire au Seigneur donc il faut que le monde voit Jésus, qu'il ne me voit pas moi, mais qu'il voit Jésus. C'est ce que Dieu veut faire des toi, Parce que la Bible dit que si on s'en donné sa vie, il verra une postérité il prolongera ses jours. Pas moi, mais lui. Mais pourquoi tu veux qu'on te voit toi? Qu'est-ce que tu vas faire aux hommes? Qu'est-ce qu'il va faire pour les hommes? Rien. Les choses Jésus fait parce que c'est lui qui est capable de faire, de changer quelqu'un, moi je ne peux pas changer quelqu'un, mais c'est Jésus qui change, Alléluia, montrons au monde, c'est Jésus, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, moi je passerai, mais lui ne passera jamais, Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia, que son nom soit béni, lève-nous mon frère, Donne ta vie pour moi, en retour je t'offre mon, mon cœur et ma vie, sois loué.